En fait, euh, je me suis cassé le scaphoïde cet hiver, un os dans le poignet, et je cherchais un, un défi. En fait, ça me tenait à cœur de me trouver un défi qui soit pas forcément très dur niveau escalade, en termes de cotation, mais qui me, qui me challenge sur d'autres facettes. Euh, j'avais déjà fait pas mal de grandes voix avec euh, le rap de la FFME et pas mal euh, pour euh, moi-même et du coup euh, j'ai vachement pris goût à faire euh, des grandes voies dures et, euh, et celle-là euh, donc ligne de vie elle est proche de Grenoble très accessible et euh, donc euh, en 30 minutes de voiture 30 minutes de marche on est au pied de au pied de la face et, euh, et ça commence, euh, ça fait sept longueurs. et Du coup, c'était bien pour euh, mes week-ends cet été euh, que je travaillais la semaine. La première longueur, c'est un 6B. Enfin, ça commence à A0 et après c'est un 6B ou 6B+. Donc c'est bien pour euh, se mettre, euh, s'échauffer. Ensuite, c'est un euh, 7B+, B qui est un peu euh, euh, minutieux. Il, faut, il y a un petit pas de bloc en sortant du relais. Et euh, ensuite, une belle fissure qui était autrefois une voie Dartif, la voie des maisons. Euh, qui est quand même dans un rocher un peu fragile, donc il euh, faut faire attention, il faut bien checker toutes ses prises. Et une... La longueur euh, est assez longue, ça se finit euh, dans du rocher jaune, euh, vraiment euh, sur des trous euh, assez jolis. Ensuite, euh, là les choses sérieuses commencent. C'est le début du 8 à plus. La, longueur, la troisième longueur. Le 8 a c'est le crux de la voie. Euh, c'est assez court, c'est une traversée qui doit faire euh, une vingtaine de mètres. Cette voie elle a été ouverte en 2018 par euh, Sylvain Morin. Euh, ensuite, euh, c'est Romain Noulette, c'est un, un ami à moi qui a libéré, la, euh, qui a réussi la première ascension parce qu'il a réussi à enchaîner toute la voie dans la journée en faisant les longueurs dans l'ordre. Euh, ça, c'était l'an dernier, en août 2020. Et du coup, euh, cette année, j'ai décidé de me lancer parce que euh, parce que j'étais en stage d'études d'ingénieur à Grenoble. donc C'est un stage où je travaillais en semaine et j'avais envie de m'investir le week-end dans un projet. Et ça, c'était idéal. Il m'a fallu six, six samedis, enfin, ou dimanche, mais j'y allais une fois par week-end à peu près en juillet et, et j'ai enchaîné le 15 août. Il y a deux crux, un petit crux à la moitié de la voie à peu près où il faut, euh, il faut serrer une main gauche assez euh, pas très bonne, un, charger un pied assez plat, s'étendre à un plat. Et là, c'est marrant, il faut verrouiller le pied gauche dans une fissure, aller à un trou et après se ruer dans des meilleurs. Et euh, là, je, je rampe un peu, je mets le genou des fois. Et ensuite, on enchaîne avec le vrai crux de la voix qui est donc sous le relais, les deux dernières paires sous le relais. Et là, il faut vraiment euh, se croire en ses pieds, croire en ses mains. Et, euh, et voilà, après, au début, ça paraît super dur. Et au fur et à mesure qu'on qu le fait, moi, moi j'y suis allée six fois, donc six, six séances différentes. Et euh, au fur et à mesure, euh, j'ai trouvé les. J'ai découvert des pieds, des prises qui pouvaient servir de pieds, toutes petites. Et, et j'ai trouvé la méthode qui m'allait le mieux. Et un jour, euh, c'est passé comme ça. Donc, euh, il faut vraiment s'étendre à un plat, sous le relais. Euh... Moi, je larque parce que j'aime pas les plats. Euh... S'étendre. Euh... Bougez les pieds tout doucement et restez bien plaqué avec le, le bassin bien proche du rocher. Et, et voilà, et, et d'un coup on est au relais. Ensuite, la quatrième longueur, c'est un 8A. Euh, un 8A assez exceptionnel, euh, j'en ai rarement vu comme ça, enfin, ça ressemble au, au verdon. C'est euh, un rocher euh, vraiment sur des trous, euh, gouttes d'eau, pas vraiment gouttes d'eau, mais qui verrouille. Donc beaucoup de verticales, ce, ce qui veut dire euh, pas beaucoup de pieds, donc c'est une grimpe assez euh, exigeante. On a toujours des bonnes mains, mais les pieds euh, jamais dans le bon sens et euh, ça donne une longueur euh, très rési. Est très euh, ouais, Grési conti sur euh, 25-30 mètres. Avec, euh, là, on commence à avoir du gaz et, euh, et l'effort est, euh, est assez euh, dément. C'est vraiment, je crois, la plus belle longueur euh, de la voie. Donc, la cinquième longueur qui est cette C. Donc là, ça se redresse, on repasse un peu plus en dalle et euh, on, on c'est assez, ça reste un, le même rocher, très gris compact, avec des petits trous verticaux. Et euh, on, il faut vraiment, euh, dans le début, partir bien énervé. Euh, il y a un bon crux où il faut s'étendre loin à droite sur une pas bonne. Et avec des pieds... Euh, qui, en fait, il faut charger des pieds verticaux. Et ça, euh, c'est vraiment ce qui est dur dans ce crux, c'est ce qui est dur dans toute la voie, en fait. Mais la première fois, euh, j'ai fait les trois premières longueurs et mon poignet, il n'en pouvait plus, quoi. Du coup, euh, la deuxième fois, j'ai fait les quatre premières et je suis redescendue. Et j'avais la chance que ces deux premières fois, c'est Romaric, mon copain, qui m'accompagnait. Parce qu'il avait... Euh, lui, il savait que c'était mon projet, ça ne le dérangeait pas de redescendre quand je quand pouvais plus, quoi. Et ensuite, après, c'est d'autres amis qui m'ont accompagnée et là, on est allé jusqu'en haut. J'ai bien retravaillé les longueurs, tout ça, ça, ça allait mieux. Donc, c'est Juliette Marot, une amie de Toulouse, qui m'a accompagnée pendant deux fois. Et ensuite, c'est Margot Deschamps, une amie de, de, de Grenoble, qui m'a accompagnée la fois où j'ai enchaîné. Euh, c'était cool euh, de partager ça avec elle. Et euh, la fois la cinquième fois c'était Jonathan Crison qui m'avait accompagnée. Et ensuite euh, le 7C euh, amène à une, à une vire. Donc là c'est le premier relais euh, non pas suspendu qui est, et ça fait plaisir. <rire> euh, c la, le fin du, du 7C est assez euh, plus facile et plus. Euh, Enfin, C'est agréable à grimper pour arriver à cette Vire. Ensuite, après la Vire, on a un 7A. Le 7A il nous fait repasser sur le pilier qui donne sur le côté Grenoble. Et là, le rocher est beaucoup moins bien, mais l'ambiance et voilà, le fait de grimper sur ce pilier, un peu à droite, un peu à gauche, ça, ça a beaucoup de charme. Et ensuite, on arrive sur une deuxième vire qui est euh, le, donc le, à la fin du 7A et qui est le début du 7C, la dernière longueur, la 7 septième. Et euh, le 7C final, euh, il ne faut pas le sous-estimer, il est assez court, mais pourtant il y a un bon pas de bloc euh, au milieu. Un pas de bloc euh, qui est assez... Euh, euh, euh, dur sur les doigts, euh, il faut vraiment euh, se décaler à gauche sur un mono, prendre une petite épaule pas bonne, un, un bipin c'est vraiment pas bon, charger un pied droit très haut, et là euh, se, vraiment pousser très fort sur la jambe pour se redresser, re redresser, re redresser jusqu'à une bonne euh, main droite, euh, verticale encore et euh, à monter les pieds un peu à plat, tac, tac, tac, et euh, on est sorti d'affaire et euh, là, normalement, c'est fini. Après, euh, on arrive au sommet euh, de cette pucelle et, euh, et c'est chouette. Et en fait, c'est marrant parce que du fait que j'ai été dans cette voie et tout, j'ai essayé d'en parler autour de moi, ça a donné envie à pas mal de, de gens. Et, et j'espère que ça donnera encore envie, encore plus envie à pas mal de gens parce que, parce que la voile vaut vraiment le coup. En tout cas pour les longueurs, euh, enfin pour moi, les longueurs euh, 3, 4, 5 et 7 euh, sont vraiment, vraiment intéressantes et elles valent le coup.